Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia. j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite FAQ, voire aux questions, euh, qui concerne, euh, tant qu'il le faudra, mon histoire sur Wattpad que vous connaissez peut-être. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je fais des petites cartes avec les différents personnages qui sont dessinés pour le moment. Et j'ai fait un article de blog pour expliquer comment vous pouvez vous les procurer. Euh, voilà, je mets le lien dans la description si ça vous intéresse d'avoir ces petites cartes, et... le soleil fait déjà de la merde Voilà, le soleil est en train de se coucher, il est 16 h tout va bien, donc j'espère que la luminosité n'arrête pas de changer. Mais bon, on va voir. En tout cas, voilà, vous savez qu'il y a les petites cartes. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des petites questions, euh, si vous en aviez, et vous en aviez, sur euh, Tant qu'il le faudra, ou sur euh, l'écriture euh, en général et donc je les ai pris là sur ma tablette et je vais y répondre petit à petit. J'ai absolument pas préparé cette vidéo, donc c'est peut-être pas très intelligent, mais bon, on va voir. Alors, Margot me demande combien de chapitres vas-tu encore écrire euh, Pourtant qu'il le faudra, alors je n'en ai absolument aucune idée. Je sais quand ça va se finir parce que on, je savais que je commençais début septembre et ça va se terminer avec la marge des fiertés en juin pour les personnages. Après, combien de temps et combien de chapitres je vais avoir besoin pour arriver jusqu'à ce moment-là euh, Je ne sais pas. Voilà, je... là on est au 13e chapitre. Euh, en vrai, je pense que, je sais pas, 40, 50, 60, peut-être. Euh, en tout cas, je pense que niveau de l'écriture et de la publication, j'en ai... ai pour une bonne année. Euh, voilà. Donc, ça risque d'être un peu long. En plus, je fais des pauses pendant les vacances pour pouvoir me reposer et écrire, etc. Donc, euh, voilà, il y, y en a pour un petit moment. Après, peut-être que ce sera plus court que prévu. Euh, je, je sais pas, ça va dépendre de... des intrigues des personnages, de ce que j'arrive à développer, de si j'en ai marre ou pas. Donc, ouais, suspense. Mais il y en a pour un moment. <rire> Kevin me demande tu t'identifies le plus à quel personnage Alors, tous les personnages, histoire un petit peu de moi. Euh, mais disons dans les personnages principaux j'ai un peu le background de Prudence euh, j'ai un peu la vie que peut avoir Ina professionnellement et euh, parce qu'elle autre espère pas et parce qu'elle fait du booktube enfin voilà euh, j'ai la manière de m'exprimer de David <rire> Jeanne, c'est peut-être celle qui est un peu plus éloignée enfin, je dirais Prudence je pense c'est celle à laquelle je m'identifie le plus mais euh... Mais tous les personnages ont un petit peu de, ma, de moi à des degrés différents. Comment as-tu travaillé la personnalité de tes personnages Me demande parmi les récits. Alors, beaucoup de personnages, c'est des personnages qu'en fait je, je réutilise d'autres histoires, des personnages que j'avais déjà construits ou dont j'avais déjà un peu construit le caractère. Euh, mais que j'ai jamais, jamais vraiment eu l'occasion d'utiliser dans une histoire. Ça m'arrive souvent ça, d'inventer des personnages, de leur inventer des trucs et tout, et, et genre de pas savoir en faire. Et là, disons que cette histoire, c'est l'occasion de sortir plein de personnages de mon chapeau, et de les remixer un peu, et de faire du recyclage avec. Je travaille avec des fiches personnages, où donc je mets un peu leur background, ce qu'ils font dans la vie, un peu de leur caractère. Euh, c'est pas forcément hyper... Enfin, ça peut être très très travaillé genre faire euh, 15 000 mots, que ça peut être hyper succinct et, et tenir sur une demi-page. Mais globalement j'essaie aussi d'utiliser des, des archétypes qui vont me permettre de poser la base du personnage. Enfin, Prudence, carrément c'est la fille coincée. Euh, Jade, c'est la militante. Euh, David, c'est le petit kéké. Ina, c'est la meuf un peu plus âgée, qui a plus d'expérience. Euh, du coup voilà, ils ont, ils ont des archétypes comme ça et ensuite je développe au fur et à mesure euh, notamment les mettant en situation. Bon, par exemple, David, il devait être beaucoup plus drôle, au début. Euh, J'ai pas l'impression qu'il soit si drôle que ça, finalement. Il tient plus du kéké -ké que du petit rigolo. Euh, mais finalement, ça colle plutôt bien à l'histoire. Et Prudence est beaucoup beaucoup plus timide que euh, j'imaginais qu'elle le soit. Euh, donc ouais, ça se fait un peu euh, sur l... au moment de l'écriture et surtout en fonction des autres. Et comme il y a beaucoup de personnages, c'était important de pouvoir les distinguer, et donc qu'ils aient pas des personnalités euh, trop proches. Et c'est pour ça aussi que les choses ont un peu bougé par rapport aux, aux idées que j'avais au départ. Ouais, pour qu'on puisse les distinguer, que Harry ce soit le petit gars un peu agressif. Hein. Euh, et du coup ils se sont un peu figés comme ça, et une fois que j'ai les personnalités de base, je peux euh, développer plus loin. Et... Euh creuser un peu et aller chercher leur background et leur donner un peu plus de relief une fois qu'ils sont posés de manière un peu grossière. Voilà, euh, c'est très confus ce que je dis, j'aurais peut-être dû préparer cette vidéo, mais bon c'est pas grave. Corban euh, qui me demande, est-ce qu'il y aura un repas une fête associative pour Noël euh, Oui, il va y avoir un repas de Noël avec les personnes qui ne pourront pas aller dans leur famille ou qui n'auront pas voulu aller dans leur famille, ou etc. Donc il va y avoir un, un truc pour Noël, et euh, je pense que je peux vous, déjà vous dire que ce sera du point de vue d'Ina. Ouais. Euh, Corban, toujours, est-ce que tout ne sera pas rose, mais que l'amour au sein de l'assaut saura dépasser tout ça Alors oui, tout ne va pas être rose, il <rire> euh, va falloir mettre un peu de drama dans tout ça. Mais euh, oui, l'amour saura dépasser plus ou moins tout ça, ou pas, hein, euh, je ne sais pas encore... Euh, comme je ne sais pas exactement comment ça va finir, j'ai des petites idées, mais euh, je sais pas exactement dans quelle situation seront les personnages. Peut-être il peut y en aura qui pourront plus se piffrer et, et, et, et du coup rien ne sera arrangé et les situations seront pires qu'au début. Je sais pas, J'ai pas forcément envie que, genre, enfin euh, ça finira bien pour tout le monde, mais euh, après les relations entre les gens, est-ce que tout le monde s'aimera Ça se fait sûr. J'ose finalement, je sais pas, euh, qui me demande, y aura-t-il une mort non, il n'y aura pas de mort. <rire> voilà. Donc euh, voilà, il va y avoir suffisamment de merde comme ça. Il euh, n'y aura, aura pas de décès dans cette histoire. Enfin, en tout cas, ce pas prévu. Après, euh, ouais, c'est pas prévu. Birizod qui me demande, tu me promets d'être gentil avec prudence. Alors, je ne promets absolument rien. Pour le moment, je trouve que je suis très, très gentil avec prudence. Euh, on verra... ce qui se passe par la suite. Je ne promets rien. Gaëlle qui me demande, euh, toujours sur Prudence d'ailleurs, dans le chapitre 10, tu prévenais que Prudence avait des idées transphobes, est-ce le fait qu'elle se posait des questions sur Harry, sur son sexe de naissance, qu'elle se demandait comment on se comportait avec lui euh, Oui, alors, cette partie-là, il y a des gens qui m'ont posé des questions d'ailleurs, parce qu'ils se retrouvaient dans ce que pensait Prudence, et du coup, ils n'avaient pas spécialement envie d'être transphobes. Alors en fait, euh, déjà, la transphobie de prudence, c'est beaucoup de la méconnaissance, faut être euh, honnête. C elle n'y connaît rien, quoi, donc euh, forcément, euh, elle a intégré toutes les idées véhiculées par la société, euh, toutes les merdes qu'on lui met dans le crâne depuis qu'elle est petite, euh, en regardant la télé, en, en, en lisant des bouquins, enfin voilà, partout, euh, on vit dans une société qui n'est pas très friendly avec les personnes trans, pas du tout même, du coup, forcément, elle a intégré toutes ces idées-là. Et en plus, euh, ce qui fait que j'ai prévenu un peu, c'est que... Euh, disons qu'à partir du moment où elle sait qu'il est trans, Harry, elle change de comportement. Elle avait un certain comportement avant, euh, elle savait pas forcément comment bien lui parler, parce qu'elle le trouvait assez agressif, etc. Mais à partir du moment où elle a connaissance de sa transidentité, elle change complètement. Euh, comme si ça changeait quelque chose à la personnalité d'Harry et comme si elle devait tout d'un coup se mettre à le traiter différemment euh, et en fait ce qui fait qu'elle ne le voit plus réellement comme un être humain comme les autres et c'est ça la, la difficulté, c'est que son regard a complètement changé et euh, qu'elle se demande ouais mais comment je dois lui parler et tout alors que c'est des questions qu'elle se posait pas avant et euh, elle avait un comportement qui était plus naturel et était au final plus respectueux. Donc voilà, elle, elle change de comportement, elle change d'attitude, euh, elle change son regard sur lui, purement et simplement à cause du fait qu'il soit trans, et en plus c'est pas pour des choses hyper positives. Euh, donc voilà, mais c'est pas grave, elle va évoluer, elle va apprendre prudence, elle a, elle a beaucoup de choses à à faire Prudence, on lui en veut pas trop. Euh, Malika me demande est-ce que c'est inspiré de faits réels, de vécu. Merci pour tout, j'adore tes histoires, <rire> merci pour les compliments. Euh, alors, euh, c'est inspiré un peu de faits réels dans le sens où j'ai été dans une association où j'ai vécu des choses un peu similaires. Il y a des situations parfois que je réutilise qui sont des situations que j'ai vécues mais en général, c'est complètement modifié. Disons que les personnes qui ont vécu ces trucs avec moi pourront peut-être euh, reconnaître certains éléments, certaines choses, mais c'est pas repris tel quel. Et il euh, y a des personnages qui sont effectivement inspirés un peu de personnes que j'ai rencontrées, mais c'est très très mixé. Et je suis même pas sûre que les personnes dont je me suis inspirée pour créer les personnages se reconnaissent en eux. Euh, donc... Oui, il y a des choses réelles parce que c'est un peu ma vie mais c'est pas autobiographique du tout quoi. Et c'est même pas de l'autofiction, c'est une fiction complète, et il se trouve que j'ai vécu des choses un peu similaires. Alors Gaëlle qui me demande, penses-tu mettre un personnage asexuel Alors je suis un peu étonnée par ta question parce qu'il y a un personnage asexuel. Alors je sais, c'est pas, pas beaucoup dit, c'est dit juste dans le chapitre 5 et ce sera un peu dans le chapitre 14 aussi euh, parce que Harry est asexuel en fait euh, voilà, il est asexuel et pas romantique et donc ça en fait un après il y en a d'autres qui peuvent être un peu sur le spectre asexuel mais, euh... mais pour le moment c'est pas développé donc euh, je veux pas trop en parler Rafa qui me demande est-ce qu'on aura à la fin des points de vue de tous les personnages alors c'est pas prévu euh... J'ai choisi quatre personnages et, normalement, je suis censée continuer avec ces quatre personnages-là euh, jusqu'à la fin. Après, euh, je m'interdis pas de changer d'avis et de mettre des points de vue d'autres personnages. On verra. De parmi les récits qui me demandaient, tu penses quoi des sensitive readers Alors, euh, les sensitive readers, c'est des, des personnes qu'on peut engager euh, pour... Avoir une lecture orientée d'un livre, euh, une lecture sensible, euh, dans le sens où si j'écris un livre avec par exemple un, un, une lesbienne, je vais proposer à des lesbiennes de lire et de me donner leur ressenti. Euh, C'est notamment très intéressant si on n'est pas soi-même concerné. Et ça peut se faire avec toutes les catégories de population, si j'ai un personnage en fauteuil, si j'ai un personnage. Euh, sourds, si j'ai un personnage noir, euh, etc. Je peux avoir des sensitive readers du coup, qui correspondent à ce personnage et qui peuvent me faire des retours pour me dire euh, « ouais là tu devrais plus travailler, là c'est pas crédible euh, » enfin voilà, ce genre de choses. Euh, donc je trouve c'est ultra important et euh, ultra intéressant. Je fais parfois appel à des sensitive readers, pas toujours mais ça arrive. Euh, par exemple mon ami Gabriel, j'avais fait appel à des amis euh, des filles trans pour relire et pour donner un peu leur avis, leur ressenti là-dessus. Pourtant qu'il le faudra, j'ai un seul Sensitive Reader à qui je, je lis tous mes chapitres euh, et qui est sur les questions de handicap, euh, pour euh, le personnage de Jade notamment, et qui me fait refaire parfois certaines répliques ou, ou certains points. Euh, pas sur les autres personnages, c'est vrai que j'aurais pu, mais c'est pas le cas. Je le ferais sans doute, Appel à des sensitive readers, si, si je sors ce bouquin en, en papier, là c'est de la publication chaque semaine, euh, c'est compliqué de mettre en place quelque chose, euh, alors que voilà, si je me décide à, à la fin, quand j'aurai tout fini, de faire un objet, là par contre je pense qu'il y aura un retravail à faire sur l'histoire, et, et peut-être que je ferai appel à plus de sensitive Reader. enfin voilà. Mais je pense que ça devrait être un incontournable pour les maisons d'édition, euh, et que ça repose pas seulement sur les auteurs, euh, parce qu'en vrai, les sensitive readers, ils doivent être rémunérés, etc. Et pour les auteurs, c'est pas compliqué d'assurer les coûts de tout ça. Ou alors il faut faire appel à des amis qui veulent bien voilà, faire du travail bénévole parce qu'on est amis. Euh, mais euh, sensitive reader ouais... Euh, au même titre que des correcteurs, ils devraient être engagés par la maison d'édition au moment où on publie un livre. Et je vais terminer avec la question sur ma routine écriture par parmi les récits. Euh, alors, euh, ma routine écriture... Euh, J'écris chez moi, <rire> la plupart du temps, j'ai énormément de mal à écrire ailleurs que genre à mon bureau, sur mon ordinateur, sur mon clavier. Euh, ça c'est genre ouais, la routine. Euh, souvent je mets un petit fond musical mais c'est pas forcément nécessaire. Et euh, je sais pas si j'ai pas vraiment de routine pour que je sois dans le bain, un peu dans, dans l'ambiance et qu'on me dérange pas. Et souvent j'ai besoin d'un peu de temps pour pouvoir m'y mettre, euh, genre... Je me mets à mon ordi, j'arrive pas à écrire tout de suite, il me faut genre de la préparation psychologique un petit peu avant. Et ensuite j'écris, j'écris, j'écris, j'écris, jusqu'à ce que j'en ai marre ou jusqu'à ce que j'ai faim. Et voilà, je sais pas. Il faudrait que je réfléchisse un peu plus à cette question et peut-être je ferai une vidéo dédiée genre, sur ma routine d'écriture. Que je réfléchisse quand je fais mon écriture. Ah, est-ce que j'ai une routine voilà. Bref, euh, j'ai répondu à toutes les questions, euh, merci à vous euh, d'avoir suivi cette vidéo, euh, merci à vous aussi vous lisez mon histoire, et n'hésitez pas à aller la lire si vous avez envie. Euh, je vous rappelle que qu'il voilà, y a les petites cartes, euh, allez voir le lien dans la description, envoyez-moi un message si vous en voulez, euh, merci de m'avoir suivi, je suis désolée pour les changements de luminosité, ça a dû être dégueulasse à l'image. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et en attendant, portez-vous bien.